Bonjour à tous, bienvenue pour cette séance euh, du jour. Alors je vous propose un échauffement aujourd'hui, super simple, ça marche par 30 secondes d'effort. Okay Alors on va commencer par 30 secondes de arm, euh, arm circle forward, pardon, donc euh, des grands tours de bras vers l'avant. Okay donc on fait 30 secondes comme ça. Ensuite on a 30 secondes arm circle euh, backward, c'est-à-dire les tours de bras dans l'autre sens. Ensuite, on enchaîne sur 30 secondes de air squat, les squats à vide, 30 secondes de in schwirm. 30 secondes de star to touches, d'accord, je vais vous montrer comment c'est, 30 secondes jumping jack, 30 secondes single leg reach à droite, puis 30 secondes single leg reach à gauche. Pour la séance du jour, je de 50 jumping jacks, suivi de 20 jumps suivi de 30 rockstars, okay. à la suite de ça, vous avez 90 secondes de repos et on recommencera trois fois. Et bien voilà, c'était la séance du jour, j'espère qu'elle vous a plu, un petit peu d'intensité ça fait pas de mal, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures, bonne fin de journée.